Allez, aujourd'hui je vous propose une petite rétrospective des euh, grosses bébêtes de Warcry. Alors je vais faire des toutes petites vidéos euh, très très courtes. J'aurais pu en faire qu'une seule avec les trois, mais je préfère en faire euh, trois petites euh, très très courtes. Et on va euh, commencer avec le Fomoroid Crusher. Il y a de fortes chances qu'également je fasse des scroll paintings sur ces figurines. Allez, c'est parti! Bon, allez, on va regarder le contenu de ce Fomeroid Crusher pour Warcry. Je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à une boîte beaucoup plus impressionnante que ça. Mais bon, euh, donc Acte, forcément un, un monstre, donc on se dit, une bête chaotique, quantique, ça va être énorme. Mais bon, voilà, je pense quand même qu'on le verra encore une fois monté et on va avoir quelque chose d'assez conséquent. A l'arrière, on retrouve les différentes variables les variantes euh, qu'on va avoir sur, sur la figue, Alors on aura, on aura la possibilité de varier le visage et puis vous verrez qu'on aura la possibilité de varier les deux bras, enfin plutôt les deux mains, hein. il, y a, il y a plusieurs choses à faire avec ces mains, je pense que je vais euh, opter pour une version enchaînée. Ici, euh, là, on va également euh, retrouver euh, le multilinguage, hein, euh, anglais, français, euh, allemand, italien, espagnol, euh, japonais, chinois euh, et russe. Si vous êtes intéressé par une de ces cartes qui n'est pas la carte française, bon, je, peux, je peux vous l'envoyer. Manifestez-vous manifestez-vous en, en, en commentaire et puis je vous, vous l'enverrai. Le premier qui me demandera la carte, la carte anglaise, ben, ben je lui enverrai. Voilà, allez, on va ouvrir tout ça. Donc on est sur un système de languettes. Moi, je n'aime pas spécialement. Mais soit... Okay. Donc voilà le contenu, hein. on va se retrouver forcément avec, euh, avec la carte que euh, j'aborderai euh, après. On un petit peu, oh, vous voulez qu'on en parle tout de suite Allez, on en parle tout de suite. Allez, tout de suite. Donc euh, là vous allez avoir euh, votre déplacement, on va se déplacer à 5, on a la défense à 6. 35 points de vie, ici on a le logo en fait hein, euh, euh, du monstre, alors il faut savoir que quand vous achetez euh, monstre et euh, mercenaires, vous avez euh, la liste des associations, c'est à dire que normalement un monstre pouvait pouvait pas l'associer avec n'importe quelle, euh, quelle classe, n'importe quel euh, team, euh, mais là en l'occurrence ce logo là, bah, ça tombe bien, c'est le logo universel, donc en fait, celui-ci, bah, vous pourrez le mettre avec, avec n'importe qui. On est sur une attaque au corps à corps qui porte à 1 avec 2 en attaque. Euh, donc bon, c'est assez peu, mais par contre, on a une force de 6. Donc euh, on remportera quand même assez régulièrement euh, la donne. Et puis on est sur du 3-6. Hein, donc sur un critique, vous ferez, vous ferez 6 dégâts. Et donc bah, si, si tous vos dés font des critiques, bah, vous vous retrouvez avec, avec 12 dégâts. C'est euh, pas mal avec une force de 6 euh, le critique va être va être assez facile à, à, à atteindre donc euh, donc voilà c'est sympa et puis sinon on va avoir les aptitudes les aptitudes du euh, du Fomeroid crusher sur un double vous avez le jet de maçonnerie un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 1 un d'un obstacle. Donc il faut qu'il puisse récupérer en fait un bout de caillou. Choisissez un combattant ennemi à 8 pouces de ce combattant et jetez un dé. Sur un jet 3-4 vous allouez un point de dégâts au combattant choisi. Et sur un 5-6 vous allouez autant de points de dégâts que la valeur de ses aptitudes, donc c'est la valeur de vos doubles que vous allez utiliser. Si vous aviez un double 6, ben, ça, sera, ça sera du 6, si vous aviez du double 3, ça, sera, ça fera 3. Le triple, la charge déchaînée jusqu'à euh, la fin de l'activation de ce combattant, la prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à un d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1, de ce combattant et allouer autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude là aussi c'est euh, la valeur du triple qui est choisi et enfin le quadruple on aura le trophée sanglant un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une action d'attaque qu'il a effectué à cette activation donc en gros ben vous venez, de buter, vous venez de buter un type et le joueur contrôlant ce combattant gagne immédiatement un dé joker qui peut être utilisé lors de la phase des héros au prochain round c'est intéressant c'est plutôt innovant comme, comme proposition et je trouve ça, ça fait. voilà en dessous après hein, ce sont toutes les autres langues et donc bah, je le redis si vous êtes intéressé par une langue qui n'est pas le français contactez moi et puis, euh, puis je vous... Euh, je vous l'enverrai. Voilà, on est euh, très simplement euh, sur euh, du double plaquette. On va regarder le, le petit euh, livret euh, de montage. Il n'y a pas grand-chose. Hein, euh, on ne va pas se prendre la tête, ça va se monter vite, vite et bien. Par contre, voilà, vous avez, vous avez une variable ici euh, au, niveau, euh, au niveau du visage. Hein. Vous pouvez mettre deux visages différents. Et puis, vous voyez ici, là, au niveau, euh, au niveau du bras... On va, avoir, euh, on va avoir également une variable avec euh, soit un point avec un caillou, soit, euh, soit une chaîne euh, portée au bout. Je pense que je vais opter pour ça. Et puis également de l'autre côté, soit vous avez un point euh, plus ou moins fermé, soit vous tenez un, une espèce de grosse pierre comme ça. C'est sympa avec la chaîne aussi. Je pense que je vais opter pour, euh, pour ce schéma-là plutôt que ce schéma-là. Je ne sais pas encore. Je, je, je vais voir comment je vais, là, je vais monter. vais un tout petit peu plus près euh, les, euh, les plaques. Bon, bah, c'est du, du warmer, hein. donc De toute façon, c'est de, de la super qualité. Il n'y a pas photo. Mais avec... Euh, enlever ça, ça ne facilite pas la lecture. Voilà. Et sur, euh, alors Pareil, au niveau du visage, je vais prendre celui avec l'œil masqué. Tout simplement par facilité de peinture. Parce que l'œil, là, j'ai peur de le rater. Même si la langue me tentait bien, l'œil, j'ai peur de le rater. Donc, euh, donc, je vais le faire comme ça. Voilà. Puis, je trouve que l'œil, ça fait un peu... Euh, ça, ça me stresse un peu, en fait, euh, En fait, euh, cet œil. Ce que j'aime bien, c'est qu'en plus du socle, vous avez une base comme ça, euh, de pierre, qui est plutôt sympa. Et qui fait que votre socle est déjà un petit peu habillé. J'ai un peu de mal avec, euh, avec les socles, moi, je ne suis pas un, un, un grand fan euh, des socles. Ça va se monter très très vite. Et d'ailleurs, je vais la monter euh, de suite. Et vous le présenter en macro. Voilà, c'est tout pour ce Fomorid de Crusher. Vous avez tout vu, vous savez déjà tout, si ce n'est que ben, euh, j'espère pouvoir vous le proposer sur, euh, sur une partie euh, en live, une fois qu'on sera sorti de ce fichu confinement. Allez, je vous laisse avec la macro, c'est parti. Allez, on va regarder les caractéristiques du Forum Raid Crusher pour euh, Age of Sigmar, puisque la carte est téléchargeable sur le site de Games Workshop, avec 600 mouvements, plus 5 en sauvegarde, 10 en bravoure et 10 en blessure, mmh c'est cohérent on va avoir deux armes de disponibles une arme de projectile et une arme de mêlée, un peu comme le personnage en fait de Warcry pour le projectile on sera à une portée de 12, 2 attaques 3 plus pour toucher et blesser et un perforant moins 1 avec 2 dégâts. Et puis pour l'arme de mêlée, on sera sur une portée de 1 avec 4 en attaque. Là aussi, 3 plus pour toucher et blesser et puis 2 au niveau dégâts. On retrouvera également des aptitudes qui collent quand même aussi beaucoup au profil de Warcry puisqu'on a la charge déchaînée qui va en fait vous permettre... Après que cette figurine ait fait un mouvement de charge, euh, de choisir un ennemi et puis euh, ensuite euh, de lui attribuer euh, autant euh, de dés que vous avez fait pour la charge. Si vous avez fait une charge de 6, vous ben, lancez 6 dés. et pour chaque euh, ben, euh, D6, chaque résultat 6, l'unité choisie va subir une blessure mortelle. Donc ben, si vous avez une charge qui est vraiment très très longue, ça va taper fort, puis sinon on aura la force irrésistible. A chaque phase de héros, choisissez un élément de terrain à 6 ou moins de la figurine et jetez un dé pour chaque autre unité à 6 ou moins de l'élément choisi. Sur 3 plus, l'unité concernée subit des 3 blessures mortelles. Là aussi, ça peut être sympa. Au niveau des mots-clés, on retrouvera Chaos, Mortel, Monstre, Forward Crusher et surtout Slave to Darkness, ce qui induit que vous allez pouvoir ajouter cette figurine à une faction Slave et ça, ça m'enchante puisque c'est le Battleton sur lequel j'ai décidé de m'orienter pour Edge of Sigmar. Allez, je vous laisse avec les macros de la figurine. Je vous présente toutes les configurations possibles. et Je pense que moi, je vais partir sur du système d'aimant en fait, les mains se changent de façon très simple, très facile et les visages aussi. Donc voilà, je n'aurai pas de choix à faire, mais plutôt de la conversion juste avant la partie. Allez, merci à tous de m'avoir suivi.